Bonjour, euh, je suis ravie de vous retrouver toutes. Je sais, je me suis absentée pas mal de temps et je m'en excuse. Je remercie les personnes qui ont demandé de mes nouvelles et je remercie toutes celles, qui, toutes les autres qui n'ont pas demandé de mes nouvelles mais qui continuent à me suivre. Je vous remercie pour des raisons personnelles. J'avais arrêté depuis... Les, euh, l'épidémie de corona est là comme Youtube c'est une addiction on, on veut arrêter mais on ne peut pas donc me voilà encore à vouloir faire des vidéos j'espère qu'on va continuer ensemble cette aventure pendant pas mal de temps encore Inch'Allah je remercie spécialement Madame Angèle Madame Mon, Angèle Mongano qui a demandé mes nouvelles à plusieurs reprises Merci beaucoup Madame Angèle et, et je remercie encore Madame Al-Qia qui a également demandé de mes nouvelles. C'est très très gentil de votre part. Je vous en remercie. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on est ensemble pour faire ce schmoud ou si vous voulez le faire en écharpe. Voilà, ça c'est le, le côté face et le dos. Très très facile à faire, mais très joli, vraiment, vraiment, très joli. Voilà. C'est pour ça qu'on qu va le faire aujourd'hui ensemble. Vous allez voir la facilité. Voilà. Euh, donc, pour celui qui est en couleur, j'ai utilisé ce fil que je vend ici au Maroc. C ça s'appelle Atrayon. C'est de... C'est 100% acrylique, mais avec un toucher vraiment doux. On dirait... Euh, un fil vraiment de qualité mais vraiment c'est juste de l'acrylique cette pelote elle pèse 50 grammes et 137 mètres j'ai utilisé deux pelotes pour faire ce, ce snood là voilà attendez j'ai je, je fait un snood de cette taille là vous pouvez faire les mesures, si vous voulez faire une écharpe, vous savez, vous faites ce que vous voulez, un m, et demi, un mètre et la largeur, ce que vous souhaitez, moi, on va en parler, j'ai fait ici, je pense, 40 mailles, et également ici, là, j'ai préféré, moi, j'aime beaucoup les snoods plus que les écharpes, donc voilà, c'est pour ça, j'ai fait ça, celui-là, c'est pour ma fille qui aime le verre, et... L'autre, c'est pour moi. Donc, voilà, on va commencer pour... De quoi on aura besoin Un crochet, je vais utiliser un crochet numéro 6. Donc, on aura besoin d'un crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 5, pardon. Je vais utiliser un crochet numéro 5. On aura besoin de ciseaux si vous, vous découpez un fil et d'une aiguille si vous voulez faire un snoot et donc faire les coutures à part si vous voulez le, le faire les coutures à, avec votre crochet Donc, pour ce point là il vaut mieux par exemple pour ce fil là vous voyez il n'est pas très épais mais je vais utiliser quand même le crochet numéro 5 plus vous, vous utilisez un crochet plus que la taille nécessaire pour le fil le point apparaît beaucoup mieux donc je commence je commence par faire un nœud un nœud comme ça voilà et je, plisse, je je prends ce fil comme ça et je tire Donc, vous tenez ce fil là et vous tirez vous avez votre nœud voilà on commence par faire les mailles chaînettes je fais un jeté et je tire un jeté et je sors par la boucle j'ai une boucle sur le crochet je fais un jeté et je le tire à travers la boucle je vais faire une quarantaine de mailles pour le nombre de mailles de ce snood ou de cet échat avec ce point là il nous faut un nombre multiple de 4 plus vous ajoutez à la fin 3 mailles chaînettes donc pour euh, moi je vais y faire 40 mailles Et vous selon la largeur que vous souhaitez pour ce snood là avec cette taille là pour cette taille là j'ai utilisé 100, 100 grammes. 100 grammes de taille là, il entre parfaitement et facilement à travers notre tête, facilement. Donc vous voyez, pour, la, pour ce snob là, j'ai dû utiliser euh, 100 grammes de, de fil, donc euh, deux pelotes de 50 grammes. Exactement la même chose pour celui-là, j'ai utilisé que 100 grammes, donc deux pelotes de 50 grammes. Si vous voulez... Faire un, un, un schnoud qui se plie deux fois, vous utilisez 4 pelotes de 50 grammes ou 2 pelotes de 100 grammes. Donc, il ne, il ne nécessite pas beaucoup de fil, et rapide à faire, facile, très très facile. Vous allez voir, donc on fait 40, je fais 40 points, et on se retrouve, 40, j'ai dit, un multiple de 4, donc 40 il est divisible par 4, ça, et... Et j'ajoute 3 mailles chaînettes. Donc je, je ferai 43. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait 43 mailles. Je prends mon crochet. Et voilà ce qu'on va faire. Vous allez compter. Voilà. Ça, la, la loupe ou, ou la boucle sur le crochet, on ne compte pas. Donc on commence par compter ici. Une, deux, 3, 4, 5 mailles. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, et dans la cinquième, dans la cinquième, je, je fais d'abord un jeté, le, et j'introduis le crochet dans la cinquième maille. Je tire la boucle, vous, vous voyez je, ce fil-là que j'ai sur le crochet, je le tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, et un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber deux. C'est la bride. Donc, j'ai fait une bride dans la cinquième maille chaînette. Je fais deux mailles chaînettes, et un, je prends le fil, et je m'introduis au même endroit. Ça veut dire, dans la cinquième maille, là où j'ai fait la bride, je vais faire une autre bride. Donc, je m'introduis dans le même point. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. On a fait... Deux brides séparées par deux mailles chaînettes. Je, je, je prends le fil et je saute une, deux, trois et dans la quatrième, je m'introduis pour faire la même chose. C'est-à-dire une bride, une bride, deux mailles chaînettes et dans la même, dans la même maille, je fais une autre bride. Voilà. Voilà ce que vous allez obtenir, je, veux, je prends le fil encore une fois et je fais 1, 2, 3, je saute 3 mailles dans la quatrième. Je m'introduis et je fais la même chose, c'est-à-dire deux brides séparées par deux mailles chaînettes. Voilà, j'ai fait la première bride, deux mailles chaînettes. Je prends le fil et je m'introduis dans, dans la même maille pour faire une deuxième bride. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Prenez le fil 1, 2, 3, vous faites les deux brides séparées par deux mailles chaînettes ici jusqu'à la fin. Il vous restera vers la fin deux mailles deux mailles chaînettes. Et là, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait euh, ce schéma sur, les, mes trois, sur mes 40 mailles. Il me reste là deux mailles chaînettes. Je laisse une maille et dans la dernière, je vais faire une bride. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc, le deuxième rang, on va faire. Pour aller, faire le deuxième rang, on va commencer par faire deux mailles chaînettes, ou bien deux mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais. Je prends le fil, hein, je fais un jeté et je m'introduis sur ma pre, sur la première sur la première bride. Je m'introduis par en dessous et je vais faire une bride. Je continue comme pour une bride normale. C'est ce qu'on appelle une bride en relief. À l'intérieur, à l'intérieur, ici, je vais faire trois mailles chaînettes. Ah, pardon, je vais faire trois brides. Qu'est-ce que je raconte? Je vais faire trois brides à l'intérieur. Ensuite, je fais deux mailles en l'air. Je prends le fil et je vais faire au même endroit, ici, regardez, au même endroit, ici, je fais encore trois brides. Voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite, je prends le fil et je m'introduis. Regardez, vous en avez. Les deux brides, les deux brides séparées par deux mailles en l'air. Donc qu'est ce qu'on a fait Ici on a introduit, donc au niveau de la première bride, on a introduit le crochet par en dessous pour faire une bride en relief. On a fait une bride en relief, ensuite à l'intérieur on a fait trois brides, on a, et deux mailles chaînettes et trois brides. Donc trois brides, deux mailles chaînettes, trois brides et là pour la dernière bride ici, je vais faire, je prends le fil et je m'introduis en dessous de la maille, de la bride, voilà, je m'introduis en dessous de la bride et je vais faire une bride. C'est tout. Donc, et on continue, on fait la même chose pour le reste. Donc, je m'introduis pour le deuxième. Vous avez, regardez, je vous montre, on a donc, on a ici, une bride, une bride séparée par deux mailles chaînettes. Donc je m'introduis en dessous de la première pour faire une bride, qu'on appelle une bride en relief. Ensuite, sur les deux les deux mailles chaînettes, à l'intérieur ici, on va faire trois brides, deux mailles chaînettes, trois brides. Et ensuite, je prends cette dernière bride, je la prends par en dessous, je fais une bride en relief. Donc, on va le faire encore une, une fois ensemble. Voilà. Je prends le fil, je m'introduis sous la première bride et je fais une bride. C'est ce qu'on appelle une bride en relief, puisqu'elle on l'a prise par derrière. Et à l'intérieur, je vais faire trois brides trois brides et je fais deux mailles en l'air. et trois brides voilà donc trois brides et la dernière bride on la prend par en dessous on va faire une bride en relief voilà donc J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Pour le deuxième le deuxième schéma, on va faire la même chose. Donc, vous faites une bride en relief ici, trois brides, deux mailles chaînettes, et trois brides à l'intérieur, et une bride en relief. Vous continuez sur tout, tout votre, votre travail jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Voilà, je vais faire encore une fois. On va essayer de faire encore une fois. Je fais un jeté et je m'introduis sous la bride. Je fais une bride en relief. À l'intérieur, je vais faire trois brides, trois brides. Je fais ensuite deux mailles en l'air et au même endroit, je m'introduis et je fais encore trois brides. Voilà. pour terminer et au niveau de la dernière bride de ce schéma là donc je m'introduis, en je fais une bride en relief vous continuez comme ça jusqu'à la fin jusqu'à la fin et on se retrouve vous arrivez, vous faites celui là, le dernier vous faites le dernier et on se retrouve pour euh, la fin du travail voilà j'ai terminé j'ai fait donc euh, les brides qu'on voulait faire. Il me reste ce vide-là. Je vais faire... C'est les trois, les deux, les deux mailles chaînettes qu'on avait fait au début. Donc, je fais un jeté et je m'introduis dedans pour faire une bride. OK On termine donc le rond par une bride. Je fais deux mailles chaînettes. Je tourne mon travail. OK Je tourne mon travail. Je vais faire une maille chaînette j'ai deux mailles en l'air ici et vous, vous vous rappelez on avait fait trois brides, trois brides et deux mailles chaînettes entre les deux. Donc je fais un jeté et je m'introduis dans ce vide là et je vais faire une bride, deux mailles chaînettes et je prends le fil et je vais je m'introduis dans le même espace pour faire une deuxième bride. Vous voyez Donc, on va refaire le rang du départ. Donc, je fais un, je prends le fil et je m'introduis dans cet arc-là, dans cet es petit espace des deux mailles, fait par les deux mailles chaînettes et donc je m'introduis dedans pour faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Oui. Je prends le fil et je vais aller sur l'autre pour faire dans, dans cet espace-là. Vous voyez, je vous montre. Donc, dans chacun, dans chacune, vous, vous voyez, on a, ce, on a les deux brides ici. Dans chacune, on va travailler dans ces espaces-là. Juste là. Vous voyez, ici, ici, ici. Et là, et dans ces, cet espace fait par les deux mailles-chaînettes, on va faire une bride deux mailles en l'air, une bride. On continue jusqu'à la fin du rang. Donc, je, fais, je prends le fil et je m'introduis dans cet espace pour faire une bride. C'est très facile. Euh, euh, très facile et donc euh, je fais lentement pour les débutantes qui nous suivent. Voilà. Je prends le fil et je m'introduis. Ce ne sera que ça, c'est ça. Vous allez faire ça, ce travail jusqu'à la fin. deux accéderont à répéter. Donc voilà ce que ça donne. Et devant, ça donne ça. On continue jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc, j'ai terminé et j'arrive ici. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure de prendre euh, ces marqueurs pour que vous voyez, vous, vous rappelez, ici, on avait fait deux mailles chaînettes et directement, on est entré dans les deux brides pour faire dans, entre, dans ces deux mailles en l'air et on a fait les deux brides, de mailles en l'air. Donc, vous introduisez votre marqueur ici, au début, comme ça vous, vous vous savez où vous allez travailler. Et et ça on n'a pas fait au début, mais, mais on peut toujours nous rattraper. Donc vous voyez, vous avez les trois brides qu'on avait fait. Dans l'autre le, le rang précédent, on avait fait trois brides et une maille en relief, maille en relief. Cet espace-là, c'est l'espace fait par entre les deux mailles chaînettes. Et le travail de bride qu'on a commencé à faire. Donc normalement c'est ici qu'on doit faire mettre notre marqueur. Parce que à la fin, vous terminez, vous allez, quand vous avez fait vos deux brides là, vous allez faire une bride, mais où la faire Vous risquez pour les débutantes, elles risquent de se tromper. Donc si vous mettez le marqueur, vous savez, vous, vous devez vous introduire. Donc on s'introduit vers la fin, ici, pour faire une bride. Ok, voilà, ça c'est le, le, le, le devant du travail, ça donne ça, très joli point en relief. Donc, et là, on va commencer, on va recommencer le deux points. Donc, je vais faire, avant de commencer le, rond, on commence par faire deux mailles en l'air. Je tourne mon travail, je vais faire ici, donc vous vous rappelez le premier rang, on avait, les deux, on avait un travail comme ça, on avait les deux brides et les deux mailles en l'air, et à l'intérieur ici, on avait fait ce travail là, ça veut dire la maille en relief ici, la première, et à l'intérieur, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides, et cette maille là, on l'avait prise en relief et on avait fait une bride en relief, d'accord Donc ici, on commence le travail en faisant deux mailles en l'air et je vais directement ici sur la première bride pour faire ma première bride en relief comme on avait fait au premier rang au, au deuxième rang pardon. Donc euh, j'ai fait ma bride en relief, je continue, je vais faire mes trois brides. donc mais pour, pour les débutantes ne vous trompez pas, mettez un marqueur ici. Au niveau de deux mailles on l'air du début. Vous verrez que en allant faire ce travail-là, vous allez travailler. Quand vous arrivez, vous allez travailler comme ça, pour faire ce travail-là. Et quand vous arrivez ici, vous savez où mettre votre bride. Là, où il y a le marqueur, on fait une bride. Donc, voilà, je continue. Je continue juste pour les débutants. Celles qui savent, vous continuez votre snood ou votre écharpe avec ces points-là jusqu'à la hauteur ou la, la longueur souhaitée. Donc euh, voilà, je fais trois brides maintenant. Je vais faire deux mailles en l'air et trois brides. Trois brides à l'intérieur. Voilà. Et il me reste à faire ma bride en relief. Donc je m'introduis sous la bride là. Et je vais faire ma bride en relief. Je fais la même chose. Je, je fais un jeté et je vais travailler sur le deuxième ensemble. Donc le deuxième ensemble, je m'introduis sous la première bride. Et je fais ma bride en relief, les trois brides, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Trois à la, la bride là. Et deux mailles en l'air. Une bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. Et il me reste à faire la bride en relief. Je m'introduis sous la bride et je travaille une bride en relief. Voilà. Donc vous allez faire ce qu'on avait fait dans ce rond-là. Vous arrivez, vous remplissez tous les ensembles ici. Quand vous arrivez là où on avait mis le marqueur, vous mettez une bride. Une bride vers la fin du rang, Et ensuite, on va faire deux mailles en l'air. Et après, vous allez refaire ce rond-là. Maintenant, vous remplissez un, un rang, on remplit et un rang, on fait ces ensembles vides-là qu'on va remplir par la suite. Vous continuez à travailler comme ça et vous allez obtenir ce joli travail. C'est comme ça qu'il est fait, parce que ça, ça c'est la largeur, ça c'est la longueur, je l'ai plié en deux pour faire un smooth et j'ai fait la couture. Donc c'est un très très, vraiment, vraiment, vraiment, je trouve moi que c'est un très joli point en relief. C'est un smooth qui est en relief, au, au, au toucher, et très très chaud. Donc, voilà, une fois terminé, une fois terminé la, la longueur que vous souhaitez, si vous voulez faire une écharpe, vous pouvez faire... Euh, euh, des, des franges ou, ou je sais pas ou le laisser juste comme ça à vous de voir mais là moi je veux faire euh, je veux faire un snood donc j'ai choisi cette la, cette longueur là juste de, de, euh, pour introduire euh, ma, ma tête et avoir euh, que ça soit pas serré que ça soit pas serré et que ça chauffe bien voilà à vous de voir euh, parce que là, on n'arrête pas de me poser des questions. Je sais que c'est les débutantes. Et je les comprends. Nombre de pelotes. Des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. Je ne fais pas attention nombre de pelotes. J'ai le fil devant moi. Je travaille jusqu'à ce que je termine. Et c'est tout. Je m'en excuse vraiment. Vraiment, je suis désolée. Mais là, je fais attention. Je sais que pour celui-là, j'ai fait 100 grammes. 100 grammes de, de, de fil. Donc deux pelotes de 50 grammes pour celui-là et deux pelotes de 50 grammes pour celui-là. Si vous voulez faire plus grand, plus grand, je pense que ça prendra 200 grammes de fil, ça veut dire 4 pelotes de 50 ou 2 pelotes de 100. Donc je suis désolée pour euh, les personnes qui m'ont posé des questions, ce genre de questions et n'ai pas su répondre. Ce pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'avais pas la réponse. Ou j'ai oublié. Des fois, je fais une vidéo et il y a beaucoup de temps qui passe. Et après, les gens me demandent. Et je n'avais pas parlé de ça dans la vidéo. Donc, euh, désolé. Voilà. Vous prenez maintenant, pour faire le snout, qu'est-ce que j'ai fait Ça, c'est la face, le devant du travail. Et là, là c'est le dos. Donc, je, je fais face sur face. Je me plie et je prends le dos. Et je vais commencer, si vous voulez faire avec une aiguille, ben vous le faites. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire Je vais faire des mailles coulées. Je vais travailler en faisant, voilà, je, je fais comme ça, sur le dos. Comme on avait commencé, on avait, on a ces espaces-là, on va travailler des mailles coulées dans ces... Comme on a ces espaces-là, voyez, regardez, on va travailler des mailles coulées dans ces espaces-là pour lier les deux côtés. C'est ce qu'on va faire ensemble, je vous montre. Voilà. J'introduis mon crochet dans le premier côté et dans le deuxième et je prends le fil. Je ne l'avais pas coupé, il est toujours lié à la pelote. Voilà ce qui me reste de la deuxième pelote. J'ai dit que j'avais fait 50 et 50. La deuxième pelote de 50 grammes, ça c'est ce qui me reste. Donc je vais faire les coutures avec. Je n'ai pas coupé le fil. Voilà. Je vais faire, comme ça, regardez, je vais faire des mailles coulées, mailles coulées, vous, introduis... vous introduisez le crochet, j'introduis le crochet, voilà, je tire le fil, mon fil il est là, est celui qui vient de la pelote, et je fais comme ça, et comme ça. Vous pouvez faire comme ça, comme vous pouvez faire, des mailles serrées. C'est pas grave. Vous, vous choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez. maille serrées, ça, ça me permet de, de prendre ce fil et de le cacher en même temps. Vous voyez et La différence, c'est qu'avec la maille serrée, avec la maille serrée, c'est un peu visible. Le travail, il est un peu haut. Alors qu'avec la maille coulée, quand on fait maille coulée, on fait comme ça et on ne voit pas vraiment le, le fil. Mais moi, pour cacher ce, ce bout de fil là, je préfère faire maille serré. C'est un choix, comme vous pouvez faire la couture à l'aiguille. Il y a des personnes qui me reprochent, euh, il y a une seule personne qui m'a reproché ma façon de prendre le crochet. Ça m'a fait rire parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et il y a des gens, je suis de l'ancienne école. L'ancienne. L'ancienne parce que là, moi, je ne suis pas toute jeune. J'ai 65 ans. Donc, euh, moi, je suis de l'ancienne école. Il y a des gens qui, qui font le fil comme ça. Moi, je ne sais pas faire. Je suis désolée, je ne sais pas faire. Et pas cet âge qu'on apprend, je ne sais pas. Hein. OK, d'accord. Euh, voilà. J'ai fait maintenant les coutures avec des mailles serrées. Mais là, je peux changer et aller faire des mailles coulées. Regarde. Est-ce que vous voyez la différence Ça, c'est mailles serrées. Et là, c'est mailles coulées. Mailles coulées, on ne voit pas la couture. Avec mailles serrées, ça se voit un peu. Donc, vous continuez à faire votre couture comme ça jusqu'à la fin n'hésitez pas à le faire il est magnifique moi je trouve qu'il est très bon en tous les cas moi je fais que ce que j'aime quand je, quand je vous fais une vidéo c'est que j'ai aimé ce, ce que je présente hein, on continue comme ça vous continuez comme ça à faire votre couture jusqu'à la fin on se retrouve j'ai terminé la couture voilà ce que ça donne Regardez. Donc ça c'est le dos du travail. Je tourne mon travail. Voilà. Regardez. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. En tous les cas, voilà, c'est terminé mon snoot. Il est terminé. Voilà ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste de 100 grammes. Je ne sais pas, c'est quelques 10 grammes. Je sais pas. Donc voilà. C'est 90 grammes pour faire un snood, un très très joli snood. J'espère que vous avez compris le point, il est très très facile à faire et, et que vous l'avez aimé comme moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Inch'Allah.